Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales de ce mois de décembre pour tous les béliers ascendant Lune et Vénus en bélier. Euh, je voulais euh, vous remercier d'ailleurs, sur le mois dernier, j'ai déjà pas beaucoup de vues, mais déjà vous étiez plus nombreux que les autres à regarder ma vidéo, donc vraiment merci, merci de tout cœur, puisque voilà, ça fait plaisir. Alors, on y va pour le, le signe des béliers sur le mois de décembre. Qu'est-ce que vous devez savoir ça va être un peu plus sur le professionnel, le matériel, les finances ici. Un conseil pour attirer l'abondance, pour éviter de faire des bêtises aussi. Bélier, quel est le message que vous devez comprendre visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet de que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Voilà c'est super c'est vraiment super et euh, c'est quelque chose que il faut prendre l'habitude ouais. c'est regarder le positif pour attirer le positif sinon si vous regardez ce que vous n'avez pas ce que les autres ont et que vous n'avez pas vous allez être euh, euh, dans un cercle vicieux c'est à dire qu'on va pas vous apporter l'abondance puisque vous regardez le côté mauvais des de l'argent pareil euh, ayez toujours un un côté euh, comment dire d'accepter l'argent chez les autres de ne pas dire que c'est sale parce que si vous dites que c'est sale c'est vrai que ça va pas vous appartenir parce que vous dites déjà que l'argent c'est sale donc il faut vraiment aimer l'argent être responsable par rapport à cet argent il vous permet de vivre et vous permet euh, d'avoir de belles choses de, de profiter de la vie donc il faut l'aimer pour pouvoir l'attirer et pareil si euh, vous n'aimez pas l'argent chez les autres, ça veut dire que vous ne l'aimerez pas chez vous non plus. Donc, c'est pour ça que c'est un sentiment qu'il faut avoir. C'est de regarder toujours le bon côté de, de la situation pour attirer l'argent. Il y a des belles choses qui peuvent arriver ici. Hein. Le côté positif arriver euh, sur vous. Euh, man d'abondance, waouh ouais. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines sont inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Alors les béliers. Bélier. Ah bah tiens, regardez, j'ai là la, l'argent, la possession. Ah bah voyez, j'ai non. Donc euh, certains béliers, vous regardez le mauvais côté. Euh, par exemple, vous avez dû accuser un échec. Moins d'abondance, moins de possibilités d'acheter. Et, euh, et c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que cette carte, elle est tombée. Il faut regarder toujours le bon côté. Alors, les béliers sur vous, les énergies. <coughs> Pardon. Alors là, ça veut dire soit l'électricité, il y a un choc avec un homme sage, une prise de conscience avec un homme sage, avec un message. C'est votre énergie, donc énergie de début décembre, prise de conscience, choc, coup de foudre, révélation. Milieu de moi, personnage euh, sage, <rire> un homme sage, un homme qui est éveillé justement, qui est protecteur, qui est bienveillant. Donc prise de conscience d'un homme, de vous-même, d'une certaine maturité, on va dire ça comme ça, et « Message envoyé à la fin du mois » ou « Communication euh, ». Donc là, il y a double message, c'est-à-dire que vous allez envoyer à quelqu'un en prenant conscience de quelque chose, un message important, un message responsable. Des communications vont arriver de plus en plus sur la fin du mois de décembre. Vous allez avoir une révélation soudaine d'un être spirituel, d'un guide spirituel aussi, qui va vous communiquer quelque chose. OK euh, Après ça peut être aussi un papa, ça peut être quelqu'un ici physiquement, hein, qui est à vos côtés, qui est comme un protecteur, hein, un parent bienveillant. Euh, OK. Donc, niveau euh, professionnel pour les béliers, on a dit. Hein. Oh, professionnel, on vous tend, on vous donne une possibilité. Ah, apparemment, c'est un coup de fil. Hein, décidément, il y a des communications sur ce mois de décembre de débuter quelque chose professionnellement, donc euh, il y a des démarches ici qui vont se faire tout au long de ce mois, avec des coups de fil, des propositions par téléphone, à distance, euh, pour construire quelque chose, un objectif, un plan que vous avez. On vous propose une aide aussi. On vous tend la main pour vous aider à communiquer vers un nouveau projet, vers un euh, euh, des nouvelles d'un enfant. Professionnellement, je ne sais pas si ça... D'un début prometteur, je dirais. Un début prometteur. Donc, attention à toute proposition, toute bienveillance envers vous, euh, de l'aide, des communications qui vont permettre à la fin du mois de décembre de commencer ou de continuer quelque chose que vous avez euh, débuté il n'y a pas très longtemps. Les béliers. Il y a un projet qui va fleurir, hein projet qui va fleurir. Des interactions avec vous. Peut-être des nouvelles pour ceux qui cherchent du, du boulot, des nouvelles d'un projet. On va vous donner une, une opportunité de, de travail. De travail par téléphone, par Internet, par les réseaux, ouais, aussi. Ensuite, matériel. Donc matériel, est-ce que ça suit Ouf, matériel, c'est noir. Ben, garde un, hein, euh, voilà. Hein. Euh, oui, c'est noir un petit peu. C'est compliqué en ce moment. C'est pas con, ouais. Et il va falloir apprendre quelque chose ici. Ouais, ouais. Mes amis béliers, peut-être que vous devez vous reformer, essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, parce que là, en ce moment, c'est le la guetta euh, au niveau financier. C'est-à-dire, dans dans, peut-être vous êtes dans le rouge. Vous avez du mal à vous en sortir. Là, il y a un échec. Un échec, je suis désolée, c'est sorti comme ça, mais ça ne veut pas être tous les béliers. Peut-être que vous avez des dettes parce que vous avez, vous en avez marre, ça tourne en rond, ça fait longtemps que vous n'arrivez pas à avancer. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose à, à apprendre, hein, en fait. Euh, Peut-être commencer à chercher des formations ou à vous renseigner sur Internet pour vous sortir de là. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage, à côté de vous, euh, un proche, qui a du mal sur le plan financier et qui peut justement vous demander des choses. Ouais, qui peut vous demander de l'aide en même temps. Financièrement, c'est pas simple, hein, on va dire. Il faut sortir de votre ego, de votre moi. C'est-à-dire de vouloir tout contrôler, par exemple. Et être plus humble et dire « Ok, maintenant, peut-être qu'il faut que je redémarre quelque chose ailleurs, autrement. » Euh, j'apprenne quelque chose d'autre pour justement m'en sortir les finances, connaissances un contrat aussi qui peut être difficile un contrat qui se termine hein? parce que je vois le contrat avec le livre euh, là où vous êtes ça, ça ne marche pas donc on y va euh, sur le plan sentimental on va une signature, un accord avec un homme encore et un oui ah oh, ben, ça va mieux sur le plan euh, sentimental euh, mois de décembre pour les béliers. Oui, ben bah oui. C'est pas mal ça avec le Sagittaire. Sagittaire, euh, ça colle. Mais c'est vrai que sur le plan financier, ça va être compliqué. Peut-être qu'on va vous aider hein, à faire un nouveau projet ici pour mes béliers. Euh, donc on a des hommes hein, quand même. On a des hommes. On a de la, du masculin. On a de l'acte. Donc une, un contrat sentimental, quelque chose vous êtes en accord avec votre homme. Vous, euh, en fait. Vous êtes un homme qui est puissant, qui savait, euh, savait prendre les choses en main, en fait. Et vous êtes déjà dans une bonne évolution, puisqu'on a un gros oui sur la fin du mois. Donc, si vous demandez de, de vous mettre en couple, peut-être que c'est le bon moment. Il euh, y a quelqu'un qui va dire oui, qui va répondre à une attente, à une signature, que ce soit légale, légitime, ou que ce soit une signature, entre guillemets, virtuelle. Voilà, un accord entre vous sentimentalement, vous allez vous accorder avec votre partenaire pour aller vers quelque chose ensemble en fait, un gros oui et des prises de décision, euh, de la certitude avec le masculin. Là on a effectivement la, le fait que soudainement on vienne vous aider à sortir d'une situation de trouble et euh, d'essayer de trouver un accord, la révélation soudaine d'une personne qui vient vous aider à sortir de cette, de cette confusion, de ce noir, de ce négatif à signer quelque chose, à s'investir dans quelque chose. Un homme ici qui vous téléphone, mais ça s'est mal passé, s'il y a des nouvelles qui ont du mal à venir, il y a eu un échec dans cet appel, dans cette communication, et on va reprendre le contrôle. Ensuite, il y a une communication justement sur un nouveau projet que vous devez étudier, apprendre, et c'est un gros oui Avec le matériel, non Ouais, d'accord, voilà, le matériel, c'est pas facile, mes amis béliers, mais il y a des solutions, il y a des aides. Alors, sur le domaine sentimental, OK, pour les béliers au mois de décembre. Décembre, bélier. Oula Alors, quelles sont les énergies sentimentales On a le travail, regardez j'ai encore la tristesse par rapport au travail. Alors, si c'est une relation par le travail, vous avez rencontré cette personne, vous n'êtes pas bien avec cette personne ou vous, euh, vous êtes triste parce que la, les, la relation ne se passe pas comme vous l'attendez. Euh, c'est peut-être simplement que vous êtes triste dans votre travail. Euh, donc, message sur le plan sentimental, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'aide. Donc, ralentissement. Tiens, j'ai retourné. Ralentissement au niveau sentimental. Année en cours. Donc, c'est ça qui est en instance. On a un ex-partenaire. au oh, oh. Et on a le combat. Il va falloir vous défendre par rapport à cet ex. Il, y a, il va peut-être y avoir. Il y a peut-être des ralentissements dans cette relation avec un ex qui réapparaît ici. Si vous n'avez pas d'ex c'est que faites attention à vos énergies, à qui vous êtes euh, en lien. Hein. Par exemple, il est là, lui. Il y a eu un ralentissement avec un ex C'est sur l'année en cours, c'est-à-dire en ce moment-là, euh, l'année 2022. Mais ce que vous devez faire au mois de décembre, c'est de combattre, de dire ce que vous faites, ce que vous voulez, pardon, par rapport à lui, par exemple. Il revient comme un, un cheveu sur la soupe. Il ne vous a pas donné de nouvelles, ça a été au ralenti, vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps, vous êtes un petit peu éloigné, ou la relation n'a pas évolué. Là, mes béliers, il va falloir montrer de, de, de quoi je me mêle. Hein. Il va falloir euh, vous battre pour récupérer cet ex ou que cet ex vous prouve, bien évidemment, sa valeur, ce qu'il vaut, hein, ce qu'il vous propose dans cette année, pendant cette année. Parce que ça a été au ralenti. Et... Euh, c'est un, un homme qui se trouve peut-être au, au niveau professionnel à côté de vous ou, ou qui, rôde, <rire> qui rôde autour de vous. Euh, ou alors, vous l'avez rencontré sur son lieu de travail à lui Ça peut être vice-versa, bien sûr. Votre lieu de travail, c'est pas forcément un collègue à vous. Hein. Ça peut être un autre lieu de travail. Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un impact, euh, que vous êtes triste dans votre travail parce que justement, il y a quelqu'un ici avec qui ça ne va pas ou il y a eu des ralentissements. Donc, il y a eu un, une sorte de bloc, un bloc. Mais là, on vous dit de, de combattre le petit démon, hein, les démons qui sont en vous et de vous affirmer, de vous affirmer pour retrouver ce que vous méritez. Voilà, mes amis, je vous fais euh, non pas Dieu, non, j'ai pas fini, pardon, <rire> j'ai pas fini. J'avais euh, une question aussi sentimentale ou personnelle euh, pour voir dans combien de temps, en fait. Dans combien de temps, le mois Qu'est-ce qu'on vous dit de faire par rapport au béliers au mois de décembre Message pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, bah tiens, il euh, y a un signe qu'il avait aussi. Je me souviens, un des signes au début, je me demande si ce n'est pas le Sagittaire, justement, ou le Capricorne. Vous êtes libre, oui, le, vous êtes libre du choix du moment. C'est-à-dire que alpha et oméga, ça me fait penser aux hommes qui avaient là. L'homme qui décide, l'homme qui prend en charge, qui prend en main, qui est, voilà, qui est sûr de lui, qui a confiance, hein, le, le signe du soleil, le, le plexus solaire. Voilà, c'est vous qui êtes libre de dire oui, de dire non, d'acquiescer, de, de sortir d'une situation par rapport à votre questionnement. Donc c'est vous qui décidez du moment en fait, c'est vous qui dites oui ou non, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est demain, c'est pas une histoire de temps voilà, divin qui va vous dire, non c'est à vous de prendre en main la situation apparemment. Voilà je vous fais de gros bisous, euh, passez un bon mois de décembre et peut-être donc à bientôt, ciao ciao, prenez soin de vous.